Salut tout le monde! Salut et bonne année! Si vous êtes en train de me suivre, euh, merci de faire un petit like, un hein, j'aime. Je vois s'il y a un petit peu de monde. Est-ce que euh, Fabien, tu es là? C'est perturbant sans like, allez-y, likez. Ou mettez des smileys qui ne sont pas contents, mmh, mais faites quelque chose. Donc, encore une fois, bonne année, et puis on va attaquer ce petit live. Il y a deux personnes qui suivent. Mais qui êtes-vous Mais qui êtes-vous J'ai besoin d'un petit pouce. Avant de démarrer ce live, j'espère que vous allez être nombreux. Ce live qu'on a titré Les fake news, euh, outils du complot. On va en parler un petit peu ensemble. Ça va durer une petite présentation d'une dizaine de minutes. Et puis, ah voilà, il y a quelqu'un. Ouais, c'est cool. Une petite dizaine de minutes et puis euh, ensuite eh ben, on va tenter de, de parler un petit peu avec vous, de répondre à vos commentaires et à vos questions. Mais d'abord nous sommes en 2019 Ouais Super Donc euh, c'est la nouvelle année, je vous souhaite une excellente année à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien réveillonné. Moi ça a été le cas, je suis un peu fatigué, <rire> désolé, réveillonné, mal dormi, et puis travaillé toute la journée, donc euh, voilà, ça donne, euh, ça donne le bonhomme quoi. Ah, 11 personnes. Putain, super. Non, il y en a un qui est parti. 10. Ça fait le yo-yo. Donc oui, bonne année. Ça y est, on est en 2019. Je ne sais pas vous, mais j'ai pu me dégilégeoniser pendant deux jours. Ça a été du bonheur. J'ai coupé la télé. j'ai pas trop regardé. Je me suis concentré sur d'autres choses. J'ai travaillé. J'ai lâché prise un peu. Donc... Euh... Après la gilet jaunisation, eh ben, j'ai réussi à me dégilet jauniser pendant deux petits jours. Mais là, on se re-gilet jaunise un peu, mais pour la bonne cause, pour les foulards rouges. <rire> Allez, on attaque. Donc alors, ce petit live, enfin petit, encore une fois, on va essayer de mettre une dizaine de minutes. Je vais essayer d'être concis, on m'a dit que souvent j'étais trop long quand je parlais. Donc <rire> on va essayer de faire un petit peu plus concis, une dizaine de minutes. Vous parlez un petit peu du thème, les fake news, pourquoi, d'où viennent-ils, de qui, et quoi, et comment les contrer, avec l'aide d'ailleurs d'une association, j'espère que Jérôme est avec nous, donc il commentera sans doute un petit peu, puisqu'il m'a aidé à préparer un petit peu ce live. Mais avant, on va rappeler un petit peu notre positionnement, parce que je crois que sur la toile, sur notre page Facebook, ça part un petit peu dans tous les sens, il y a un petit peu confusion sur plusieurs choses. Sur plusieurs associations Foulard Rouge, non, il n'y en a qu'une officielle, Foulard Rouge nationale, c'est celle-ci, vous y êtes et merci de nous suivre. Et il y a une deuxième association qui nous vient du Vaucluse, qui est honorable puisqu'elle défend les mêmes principes, elle a les mêmes convictions. Donc en revanche, là on s'exprime pour l'association nationale, on a les mêmes causes, mais c'est l'association Foulard Rouge dont vous pouvez être adhérent, je vous le rappelle, foulardrouge.org, devenez adhérent, ça n'engage en rien vous démontrez simplement cette voix du peuple qui, qui dénonce les méthodes violentes. Donc on va rappeler un petit peu notre positionnement, qui a été présenté à l'AFP d'ailleurs par notre président Fabien. Nous comprenons l'expression et le mal-être de la souffrance exprimée par nos compatriotes gilets jaunes. Pas dans la forme alors ça a suscité déjà cette première phrase, quelques commentaires, mais vous revirez de bord, vous avez changé d'opinion, pas du tout. Depuis le départ, nous le disons, nous comprenons le fond, nous comprenons le, le, le besoin de pouvoir d'achat de nos compatriotes. Nous ne sommes pas une association anti-gilets jaunes. Nous dénonçons euh, la forme, nous dénonçons la méthode, la politisation, la disproportion euh, qu'a pris euh, au fait, euh, ce mouvement. En revanche, je le redis, nous comprenons l'expression du mal-être de nos compatriotes français, notamment sur le pouvoir d'achat. Nous le comprenons. Nous l'avons toujours dit. Nous dénonçons les tentatives d'instrumentalisation et de récupération de l'ensemble de la classe politique. Vous avez vu, ce sont tous des loups. Ils se jettent autant sur les gilets jaunes. Ils essaient de se les accaparer et ils essaient de s'accaparer. Maintenant, les foulards rouges aussi. Ils essaient même de nous diviser. Nous dénonçons cela ces tentatives de récupération politique. C'est important. Nous soutenons l'idée selon laquelle l'état de droit et de manifester ne doit pas altérer celui inaliénable d'expression et de libre circulation sur le territoire. Nous l'avons toujours dit. On est pour la liberté d'expression, mais légale. On a le droit de manifester. Nous sommes pour, nous sommes républicains. C'est un des droits fondamentaux de notre République. On a le droit de manifester. On déclare une manifestation, on manifeste de façon pacifiste, nous soutenons cette idée-là, mais la manifestation ne doit pas altérer les libertés citoyennes. C'est ce que nous défendons, nous les foulets Rouges, les libertés citoyennes et l'état de droit. Donc on a le droit de manifester, mais on n'a pas le droit euh, d'empêcher de vivre et de fonctionner euh, un peuple qui, lui, ne manifeste pas, même si on pense qu'on cause pour lui. Non, on manifeste, mais on... On n'atteint pas les libertés du reste de la population. Nous dénonçons l'exploitation des fausses nouvelles. C'est le thème d'aujourd'hui, les fake news, fausses nouvelles. Nous dénonçons l'exploitation des fausses nouvelles et leurs conséquences néfastes pour l'ordre public. Pour l'ordre public, pour la démocratie, c'est du complotisme, c'est une forme de populisme, on va en parler, et les fake news est, euh, sont, un, sont des outils de ce populisme. Donc nous le dénonçons. Et je vois les récupérations. Le gouvernement a dénoncé aussi les fake news. Beaucoup de monde dénonce les fake news. Castaner a dénoncé les fake news. Ce n'est pas parce qu'il y a des foulards rouges qui le dénoncent et que le gouvernement le dénonce que nous sommes le gouvernement et qu'il faut faire l'amalgame entre tout ça. Nous sommes apolitiques. Nous dénonçons un danger pour la démocratie et pour les démocraties. Les fausses nouvelles. On va en parler un petit peu avec vous. Nous alertons le CSA, vous voyez, on n'a pas changé de discours, on a toujours eu cette phrase-là. Nous, nous, nous alertons pardon, le CSA sur la politisation du mouvement des Gilets jaunes et, et le nécessaire décompte de, leur, de leurs interventions médiatiques, le comptage de leur temps de parole. On l'a toujours dit, on trouve que le mouvement Gilets jaunes se politise, pas le Gilet jaune lui-même, ami Gilets jaunes, compatriotes. Euh, ce n'est pas vous qui vous politisez, mais euh, les mouvements politiques s'accaparent euh, votre cause, et donc euh, votre discours devient, malgré vous ou volontairement, politisé. Donc on le dénonce au CSA, on demande à ce que, euh, par principe d'égalité, les discours soient équilibrés, et vous ne pouvez pas parler plus qu'un autre parti politique, puisque nous, nous pensons que vous vous politisez. C'est ce qu'on a toujours dit, finalement. On a toujours défendu l'état de droit, les libertés citoyennes, dénoncer la politisation d'un mouvement puisque nous sommes apolitiques et dénoncer les fake news puisque c'est ce qui représente le plus grand danger dans nos démocraties. Je vais citer quelques exemples de fake news qui ont pu attiser du populisme et mettre à la tête de certains pays des gens farfelus. Donc c'est le thème de, de notre sujet ce soir, donc les fake news. Alors pourquoi on pense que c'est un danger D'abord il faut rappeler un petit peu l'histoire, avec euh, l'histoire du populisme. On est dans une situation en, en ce moment, euh, un petit peu partout dans le monde, on le voit aux USA, au Brésil, en Inde, en Indonésie, en Pologne, en Finlande, un petit peu partout, en Hongrie... On est dans un phénomène de populisme. Le populisme a toujours existé sous différentes formes. Là, on est dans un populisme plus moderne. Il a existé euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale. On a, on a vu les conséquences. Euh, ça n'est pas pareil maintenant. Mais euh, c'est une approche politique, au fait, le populisme, dans une crise démocratique que nous vivons, qui oppose le peuple et les élites, et les élus, pourtant élus démocratiquement. Pardon. Donc c'est ce syndrome un petit peu du « tous pourri que l'on entend un petit peu partout, cette cassure entre un peuple qui ne se sent plus compris d'une élite politique, d'une élite progressiste, et donc ce peuple a tendance à vouloir se recentrer un petit peu sur lui-même. Et donc c'est ce qu'on appelle le populisme aujourd'hui moderne. Il est exploité d'ailleurs souvent par des partis activistes, euh, C'est un courant de pensée politique qui prend des aspects démagogiques en préconisant des solutions simplistes de, euh, de divers problèmes économiques, sociaux, politiques, etc., comme le fait le Rassemblement national, par exemple, ou euh, les radicaux de gauche. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais bon, Il a des formes variées. Et puis euh, donc c'est un contexte euh, qui est déstabilisant. On est on a un peuple qui est déstabilisé par un phénomène de mondialisation. On a des élites qui se veulent progressistes, euh, qui sont dans la notion de l'Europe et de la mondialisation. On est un peuple qui a peur et qui se ressente sur lui-même et qui se nationalise. En gros, c'est un peu ça le populisme aujourd'hui et la montée du populisme. Alors ce populisme, c'est un danger parce que, on l'a vu dans différentes démocraties, il a amené des leaders un petit peu inquiétants au règne de ces démocraties. En Europe de l'Est, on l'a vu en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en Allemagne, sur des notions plutôt de refus de subventionner des pays les plus riches, on le trouve dans les pays d'Europe du Nord, ce populisme moderne qui s'oppose plutôt à l'austérité, aux intellectuels et aux élites, comme en Europe du Sud, en France, c'est ce qui est en train de se passer, en Italie, en Espagne. C'est un souhait de prendre ses distances avec l'Union européenne en Europe de l'Ouest, par exemple avec la Grande-Bretagne et le Brexit, avec la Suisse, par exemple. Et donc cette montée du populisme, on a une montée aussi nationaliste, d'ailleurs un peu partout dans le monde, regardez l'élection de Trump, regardez le Brésil, L'Inde, je l'ai cité, l'Indonésie, on est sur un phénomène de protectionnisme et nationaliste. Alors c'est d'un côté un peuple qui pense vouloir faire un, avec cette notion de je me ressente sur moi, je suis contre les élites, ils sont tous pourris, je suis contre la mondialisation et je veux un peuple qui gouverne une démocratie directe et qui ne fait qu'un. C'est un paradoxe puisque au sein même de ce peuple qui veut ne faire qu'un, il y a énormément d'individualités et donc de courants de pensée complètement différents. Donc euh, euh, c'est un danger. Et alors qu'est-ce que ça engendre en fait Eh bien ça engendre une forme de, de dénonciation des élites, ça engendre euh, des discours sensationnalistes, c'est-à-dire qu'on complote et puis euh, euh, on, on va comploter en, en critiquant des élites euh, et des élus, euh, forcément corrompu, on, on, on, on traite le pouvoir d'oligarchie, euh, le peuple a l'impression de perdre sa souveraineté au fait. Et ce concept-là de populisme pose beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Alors comment ça se concrétise dans les faits Eh bien c'est là où on en arrive aux fake news. On en arrive aux fake news parce que les fake news, les fausses nouvelles, vous envoyez un petit peu partout. Euh, ça a plusieurs euh, buts, ces fausses nouvelles. Euh, ça peut déstabiliser euh, un pouvoir, ça peut déstabiliser un pays. Et lorsqu'on est euh, sur un monde ouvert comme euh, Facebook, avec tous les réseaux sociaux qu'il y a, eh bien on n'est pas à l'abri, on n'est pas protégé de toutes ces fausses nouvelles. Et les fake news, eh bien ce sont des outils de, ce, de ce, cette forme de populisme ambiant. Nous, nous les dénonçons. On dénonce parce que c'est une manipulation médiatique. Facebook, je l'ai dit, en est malgré lui le principal moteur, puisque Facebook n'a pas suffisamment de modérateurs pour contrer les fausses informations. Vous avez une fausse information qui circule, on va citer quelques exemples, il y en avait plein, je ne sais pas moi, l'exemple par exemple... Euh, qui a circulé dernièrement, comme quoi le gouvernement euh, allait euh, annuler ou abaisser les prestations d'allocation familiale. C'est un fake news, on va vous expliquer comment ça a été dénoncé. Et donc ce fake news circule, et dans, une, dans un mouvement de, euh, de colère, comme celui des gilets jaunes, eh bien, tout ça est alimenté. Facebook a, a des modérateurs pour ça, et Facebook c'est le principal moteur de ce truc-là. Sauf que dites-vous bien qu'il <rire> y a tellement de fake news qui circulent dans le monde, de fausses nouvelles... Euh, pour manipuler le peuple euh, que les modérateurs de Facebook n'ont que 8 à 10 secondes pour euh, identifier un fake news et le dénoncer 8 à 10 secondes donc forcément ils en passent plein à la trappe ou alors parfois quand ils le dénoncent c'est pas un fake mais c'est quelque chose de vrai mais euh, on est vraiment euh, euh, dans un phénomène inquiétant très inquiétant et très particulier alors Facebook est à la fois le moteur qui véhicule ces fake news mais c'est également celui qui peut les contrer internet est un moteur formidable et est un outil formidable pour contrer les fake news, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'ai des messages qui arrivent en même temps, pardon. Ouais. Alors, euh, les fake news, qui, quoi et pourquoi Avant de parler de l'association qui m'a aidé, d'où ça vient les fake news Il ben, y a plusieurs sources. D'abord, il y a la source qui vise à à discréditer un pouvoir, à manipuler un peuple. C'est une volonté de manipuler l'opinion afin de déstabilisation. Voilà, ça on le voit sur certaines infos. Mais la principale raison euh, d'où ça vient, eh bien c'est une, euh, une raison liée à l'argent. Il y a des sites qui produisent des fake news. Ce ne sont pas des sites journalistiques, vraiment. Euh, J'avais cité la dernière fois l'exemple de Nantes révolté. Il y a Mediapart, ce journal, par exemple, qui n'est pas un vrai journal, qui est, qui, enfin, qui, est, qui est un journal plutôt à caractère privé et, et qui véhicule, lui, souvent des fake news. Et donc, les sites qui euh, initient les fake news, c'est à des fins d'argent. C'est-à-dire que lorsque vous faites une fake news, dans un contexte comme celui des Gilets jaunes, ces fake news sont ultra repris, ultra partagés, ultra diffusés. C'est une bonne chose pour ce site puisque, au fait, plus c'est partagé, plus il y a de la fluidité plus ça circule, euh, euh, plus l'information circule et les partages circulent sur ce site, donc plus ils génèrent de la publicité et plus ils font de l'argent. Voilà une euh, des secondes principales euh, euh, raisons d'où viennent les fake news, c'est faire de l'argent. Et c'est là où est un petit peu le paradoxe, nous ne pensons pas, enfin pour ma part, euh, je ne pense pas que, si je prends l'exemple des gilets jaunes, puisque c'est le contexte, je ne pense pas que les gilets jaunes... Euh, crée forcément des fake news. Non. Par contre, les Gilets jaunes, vu le contexte, vont alimenter cette fake news. Ils vont la partager. Donc, ce, ce qu'on dit, on, on demande aux Gilets jaunes, mais à nous-mêmes, à tout le monde, de, de vérifier et de faire très attention aux informations qui circulent. Parce que le paradoxe des Gilets jaunes là-dessus, c'est qu'ils luttent... Euh, pour une répartition plus égale de, de l'argent public, de l'argent qui circule dans le monde. Il lutte contre la finance, il lutte contre la corruption. Mais lorsqu'on alimente des fake news, on, ou qu'on partage des fake news, on alimente un site qui, lui, est là pour faire de l'argent. Donc, c'est un énorme paradoxe. Donc,. On, je ne pense pas que, que des gilets jaunes, puisqu'on parle de ce sujet avec les foulards rouges, euh, créent des fake news eux-mêmes. En revanche, on demande euh, aux gilets jaunes de faire attention à ce qu'ils partagent. Au même titre que je demande aux foulards rouges de faire attention à ce qu'ils partagent sur les gilets jaunes ou sur d'autres choses. On demande bien sûr aux médias de faire attention, et ils font quand même un peu le, le travail de dénonciation, de faire attention à ce qu'ils partagent. Donc, le, euh, si on l'en suit et on partage des fake news... Eh bien, on alimente le site qui, lui, est là pour faire de l'argent sur le dos de tout le monde et sur des fausses informations, au même titre que l'on partage une déstabilisation, un coup d'État, un putsch euh, moderne, puisqu'on est dans le monde des réseaux sociaux. Donc, euh, comment est-ce qu'on euh, lutte contre ces fake news Eh bien, on utilise euh, le même moteur qui est Internet. Il y a des associations pour ça, et moi je voudrais vous citer l'APMC. La PMC, c'est l'Association de Protection Médiatique Citoyenne. Il y a plusieurs associations, mais Jérôme, qui en est le président, je les cite parce qu'il travaille avec nous, il travaille avec beaucoup d'autres gens. Quand je dis « travail », c'est-à-dire que on discute, on échange, et ils il, il font un travail de dénonciation et de recherche sur l'information. Ça veut dire que, par exemple, je l'ai fait moi-même, lorsque vous trouvez une information sur laquelle vous avez un doute, vous vous dites « mais... » mais euh, j'ai un doute là-dessus, je ne pense pas que ce soit vrai, je ne sais pas, eh bien, vous l'envoyez à une association type APMC, par exemple. Donc, ils ont une adresse mail, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être que Jérôme, euh, s'il me regarde, pourra la publier en, en, en commentaire. Vous envoyez à cette association de protection médiatique citoyenne euh, l'information qui, selon vous, euh, présente des doutes. Leur méthode, eh bien, il la décortique ils l'analysent, ils vont faire un comparatif sur toute la toile de ce sujet-là, et avec ce comparatif, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle l'entonnoir, ils vont filtrer petit à petit, ils éliminent, Voilà, on part de, de, de, du plus large jusqu'à réduire au maximum le couloir, donc le principe de l'entonnoir, on élimine petit à petit ce qui est faux, et on en arrive à déduire, on n'a jamais la science infuse, en revanche on en arrive quand même à déduire si l'information est vraie, ou si elle est fausse. Si elle est vraie, bon, on la valide, si elle est fausse, on la dénonce. Et ça, c'est super important de dénoncer. Et lorsqu'on la dénonce, on la partage et elle est repartagée, elle est vue, etc. C'est ça l'action principale euh, que peut faire en ce moment les foules de la rouge et qu'à la rigueur, l'action principale que doit faire euh, les gilets jaunes, que doit faire tout le monde en fait, tout le monde sur la toile dans le monde entier, quand vous avez une suspicion sur une fausse nouvelle, envoyez-la pour qu'elle soit contrée, qu'elle soit vérifiée par différents sites. Et là, elle, va, elle sera dénoncée et remise dans son contexte. Il y a plusieurs exemples de fake news euh, qui ont été dénoncés notamment par la PNC, ainsi que leur site de provenance, parce que lorsqu'on dénonce une fake news, on remonte au site de provenance et on dénonce le site aussi. Un exemple, une euh, dernière fake news qui est parfaitement d'actualité, puisqu'on parlait de la manifestation du 27 janvier, qui a créé un petit peu confusion euh, avec la page foulard Rouge. Bon, pour autant, il n'y a pas tant de confusion que ça. Il y a une manifestation le 27 janvier, <cười> qui est organisée par euh, le groupe de Toulouse, si je ne dis pas de bêtises. Euh, cette manifestation, elle partage les mêmes valeurs, euh, liberté citoyenne, droit de circulation, euh, état de droit, etc. Donc, les foulards Rouge... La cautionne, c'est ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo. Euh, cette formation, on a parlé de récupération politique, ce qu'on dénonce aussi, a été récupérée un petit peu politiquement par une manifestation pro-Macron. Alors, est-ce que ça a été récupéré par La République En Marche, par euh, des partis opposants euh, politiques qui ont voulu faire croire que les foulards rouges étaient des pro-Macron, par des gilets jaunes, je ne sais pas, par les médias En tout cas, euh, manifestation foulard rouge du 27 janvier et « Manifestation pro-Macron » du 27 janvier. Eh bien, « Fake News euh, » ti, euh, titré Manifestation pro-Macron », Castaner, ministère de, ministre de l'Intérieur, pardon, annonce à l'avance le nombre de participants. Faux Vous doutez bien qu'une information comme ça qui circule, elle a généré en quelque temps plus de 15 000 partages en partant de son site euh, « euh, Initiateur ». Donc Castaner annonce à l'avance le nombre de participants de la manifestation du 27 janvier, des foulards rouges, qu'ils ont titré « Manifestation pro-Macron ». Forcément, dans un contexte difficile comme celui des gilets jaunes en ce moment, c'est véhiculé et c'est ultra partagé. Ça a été dénoncé. Ça provient d'un site reconnu d'ailleurs pour ses intox qui s'appelle, je le dis, secretnews.fr. C'est un site qui est reconnu pour ça le fait de partager des intox, comme le Gorafi fait des intox, par exemple. Donc, ça a été dénoncé, ça, par la méthode dont je vous ai expliqué, de, de comparaison et de recherche Internet par euh, l'APMC. Euh, donc, euh, si vous voulez vérifier une news, c'est ça dont je vous parlais, puisque que je n'ai pas vu le petit commentaire passer, euh, ou alors, s'il n'y a pas de commentaire, c'est que je n'ai pas activé encore. Euh, si vous voulez dénoncer une fake news, si vous avez un doute, je vous ai parlé de la l'APMC. Il y a une adresse mail, moi je vous la donne, c'est tout en minuscule bien sûr, c'est une adresse mail. apmc.officiel.gmail.com Donc euh, apmc.officiel.gmail.com Vous dénoncez, vous avez un doute, ça, ça ne vous coûte rien. Vous envoyez et puis eux vont décortiquer. Et puis si c'est un fake, eh bien vous aurez fait une bonne œuvre. Et puis si ce n'est pas un fake, eh bien, de toute façon, vous aurez fait une bonne œuvre quand même. Donc euh, n'hésitez pas à dénoncer le maximum d'infos sur lesquelles vous avez un doute vous-même. Une autre fake news euh, qui a été dénoncée, c'est pour vous donner quelques exemples. Est-il vrai que les membres des cabinets ministériels ont vu leur salaire augmenter de 20% 20%, c'est énorme Donc ça, c'est une fake news qui est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, et bien sûr, euh, dans ce contexte-là, ça paraît choquant euh, de lire euh, que dans le contexte des gilets jaunes, dans le contexte euh, de problèmes de pouvoir d'achat et de gestes que, que fait l'exécutif ou que doit faire l'exécutif, de euh, voir une information qui nous dit que les cabinets ministériels ont eu une augmentation de salaire de 20%, on comprend que ce soit choquant. C'est une info qui date de 2017, euh, qui avait été dénoncée par le député René Dosière en 2017 et qui revient dans l'actualité aujourd'hui. Parce qu'avec la colère des Gilets jaunes, eh bien, au fait, euh, euh, tout, euh, euh, la colère des Gilets jaunes se nourrit de ce type d'activité. Donc euh, cette information, si vous voulez, est ressortie. Pour autant, elle date de 2017. C'est un article d'un blog de Mediapart en 2017, euh, partagé par près, euh, près de 15 000 fois via Facebook, sur des sites en faveur des Gilets jaunes. Ça ne veut pas dire les gilets jaunes eux-mêmes ont partagé. En revanche, c'est sorti de Mediapart. Ça a été partagé 15 000 fois, plus de 15 000 fois sur les sites Facebook euh, qui euh, partagent les opinions euh, des gilets jaunes. Voilà, dans le contexte d'aujourd'hui. plus de batterie. Donc ça, c'est une fake news qui a, qui a été dénoncée. Donc attention, vous voyez, il y a aussi une question d'interprétation. L'info de l'augmentation est vraie. Elle n'était pas de 20%, mais elle date de 2017. Elle est réutilisée dans le contexte d'aujourd'hui. Et au fait, c'est un fake news. Et euh, ça a été dénoncé en recherchant la date, en recherchant plein de choses. Un autre type de fake news, la CAF. Celle-là, vous l'avez tous vu passer. Le gouvernement prévoit de baisser les APL <rire> considérablement dès janvier 2019. Non, c'est faux. Rien n'a changé dans les faits avec la CAF, au fait. La CAF a toujours réactualisé. Vous, êtes peut vous avez peut-être touché des allocations familiales, je ne sais pas. La CAF réactualise. Simplement, avant, elle réactualisait sur N-2, c'est-à-dire, euh, vous aviez une situation professionnelle deux ans plus tôt, ce qui donne euh, l'allocation euh, logement, par exemple, ou familial, pardon. Euh, oui, la PL, c'est logement, l'allocation euh, que vous aviez. Elle réactualise en fonction de sa situation et de sa nouvelle situation sur les revenus. Et donc, c'est une fausse info qui circulait chez les Gilets jaunes, notamment avec le témoignage d'une gilet jaune. Euh, qui expliquait que ces aides, euh, auparavant fixées à 136 euros, ne s'élèvent plus qu'à 6 euros à partir euh, de janvier 2019. En soi, ce n'est pas faux. Par contre, ce qui est faux, là encore une fois, c'est l'interprétation. Ce n'est pas le gouvernement, dès janvier 2019, qui a décidé de supprimer ces allocations, euh, logements, soi disant pour euh, <coughs> compenser le fait euh, euh, qu'ils il, qu aient fait un geste sur le pouvoir d'achat, D'accord. Euh, non, c'est la CAF qui réactualise en fonction de la situation. Il y a des personnes, euh, lorsque leur situation euh, économique est meilleure, donc un meilleur pouvoir d'achat, où ils se mettent en couple, la situation familiale change, euh, de, des meilleurs revenus, ben, euh, si le revenu baisse, l'allocation baisse. A l'inverse, euh, euh, si, si le revenu baisse, l'allocation augmente. A l'inverse, si le revenu augmente, l'allocation baisse. Enfin, Vous m'avez compris, je suis un peu fatigué, je suis désolé. <rire> Donc du coup, il faut faire gaffe à l'interprétation, ce n'est pas le gouvernement qui a sucré. la CAF se rééquilibre. Ça a toujours existé, donc c'est une fausse information qui, dans ce contexte, envenime les choses. Euh, D'autant plus qu'il y a une réforme là, euh, qui date de 2017, mais qui est en application là, en 2019, c'est que la CAF, jusqu'à maintenant, euh, calculait l'allocation en fonction des revenus deux ans plus tôt. À partir de 2019, il le calcule sur l'année en cours. Il faut une moyenne sur les 12 mois. Ça veut dire qu'on ne va pas euh, continuer pendant deux ans avec son allocation avant qu'il y ait réaction de la caisse d'allocation familiale. Non, la caisse d'allocation familiale va s'adapter dans l'année en cours. Donc on va voir effectivement si c'est augmenté. Si ses revenus ont augmenté, on va voir son allocation baisser plus rapidement euh, plutôt que d'attendre deux ans et cela la couler douce pendant deux ans. Donc ce n'est pas péjoratif, si la couler douce, hein, c'est l'expression. Donc, du coup, c'est un fait que le gouvernement n'a pas euh, euh, baissé la caisse d'allocation familiale pour euh, compenser euh, le geste euh, de l'État. C'est une fausse information. Voilà, donc ça, c'était euh, encore un exemple. Autre type d'interprétation, et puis après, je vais vous laisser aux, aux commentaires. Autre type d'interprétation sur les fake news. Alors c'est là, voilà, tout le monde avait circulé, le cadeau de Noël aux policiers de centaines de euh, FDB. Vous savez, c'est les flashballs euh, qu'utilisent les policiers à balles en caoutchouc, qui font mal aux gilets jaunes, ça je ne dis pas le contraire, euh, qui font moins, euh, certainement moins mal qu'un cocktail Molotov, mais qui font mal quand même. Et ces fusils flashballs, voilà, des multi euh, euh, l'intox qui circule. Euh, c'est que comme cadeau de Noël, et pour les manifestations, le gouvernement a commandé, euh, je sais pas, je crois que c'est 1800, enfin euh, un, un millier de fusils euh, de ce type-là. Et l'intox dit, et ça c'est Nantes révolté, ils, euh, ils ont commandé euh, ces fusils-là pour tirer sur les manifestants, uniquement pour ça. Est, alors, intox et vérité. L'intox, elle est dans l'interprétation. Est-ce que l'État commande, euh, renouvelle sa gamme de fusils flashball pour les gilets jaunes et leur tirer dessus Non. Peut-être qu'ils renouvellent parce qu'il faut renouveler ces armes-là, etc. Entre nous, je préférais avoir un flashball, euh, des, des flics en face de moi avec des flashballs qu'avec des famas. Donc, euh, ils renouvellent euh, leurs armes. Ça, c'est un fait. Ce pas faux. L'information a été vérifiée. Mais euh, ils ne la renouvellent pas pour le mouvement des gilets jaunes. Uniquement, il le renouvelle parce que c'est une arme anti-émeute et que dans toute République, il voilà, faut des armes anti émeute On est pour ou contre, hein, je ne sais pas. Voilà. Je sens les commentaires qui vont vous. Donc il faut bien comprendre, même si là, vous voyez, je vous montre une information qui est vraie, mais la façon dont elle est véhiculée, il y a une interprétation dont il faut faire attention, il faut nuancer. Voilà, donc ça a besoin d'être contre-vérifié, euh, ce type d'information. Je vous ai donné juste quelques exemples de fake news. J'essaie de voir les commentaires parce que je pense qu'il n'y en a pas qui apparaissent. Alors, soit vous êtes muet, soit c'est moi qui ai oublié de les mettre. Bing. Donc, euh, voilà. Donc, euh, du coup, je vous ai donné quelques exemples des fake news euh, qui est le thème de ce soir. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un outil. Euh, qui est utilisé par des conspirationnistes, qui est utilisé euh, par des euh, sensationnalistes euh, dans un cadre populiste. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est un outil qui peut être euh, néfaste pour les démocraties. Euh, on, en termes de fake news, on a vu ce qu'a ce qu pu donner euh, l'élection le, le, le, de Donald Trump, par exemple, euh, soi-disant avec... Euh, D'énormes fausses informations euh, émanant de la Russie. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin je, je dis ce qu'on qu qu a entendu. Et donc ça veut dire que euh, ces outils-là euh, peuvent déstabiliser considérablement une république et une démocratie. Euh, ces outils-là euh, servent à des pourris qui veulent s'enrichir. Les pourris, ce n'est pas forcément nos élites, ce n'est pas forcément nos élus, ce n'est pas forcément nos politiques. Ce sont des gens qui vont créer des sites internet et qui vont réfléchir. C'est une vraie démarche intellectuelle, une vraie démarche stratégique. Ils vont réfléchir à des fake news qui peuvent impacter des gens vraiment ciblés dans un contexte précis. Nous sommes dans un contexte gilet jaune. C'est un contexte embrasé où tout est sur un fil rouge. Il suffit d'une fausse information... Euh, pour que le feu soit mis et donc ces gens là réfléchissent ce ne sont pas des gens bêtes, ils créent des sites internet ils réfléchissent à des fausses informations ils les balancent, ils savent que dans ce contexte là ça va ça va, ça va être utilisé attire leur rigo, ça va être ultra partagé et ils font mouche parce que au fait, ça fait que leur site est ultra visité, ça génère de la pub ça génère de l'argent donc gilet jaune foulard rouge Peuple français, peuple du monde, je pense qu'on nous regarde déjà en France, ça suffit. Notre devoir à tous, citoyens, dénoncer ces fake news. Nous avons un doute, nous l'envoyons à une association, nous la dénonçons. Il y a des gens pour ça, je recite la PMC, euh, euh, Donc euh, l'adresse mail en minuscule, bien sûr. APMC, donc c'est l'association de protection médiatique citoyenne. Okay, on dénonce les, les fausses nouvelles. Euh, en minuscule, gmail.com Vous avez un doute, vous envoyez, ça ne vous coûte rien, et puis eux, ils font le travail. Et en plus, vous les aidez, parce que c'est <cười> une association qui œuvre pour le bien de la société, finalement. Donc, vous les faites travailler, c'est leur travail, ils aiment ça. Ils sont malins, ils sont stratégiques, ils cherchent, ils fouinent et puis ils dénoncent. Donc voilà un petit peu, c'était le thème, euh, j'ai plus beaucoup de batterie, donc j'espère que je vais pouvoir répondre à quelques commentaires. C'était le thème ce soir euh, des fake News, il fallait vraiment dénoncer euh, un petit peu euh, cet outil malfaisant finalement. Bravo pour toutes ces explications, vous avez éclairé notre chandelle. Wouh <rire> Nicole, dis donc Rien que ça Merci. Bon, je suis un peu fatigué, hein, j'avoue, vous avez vu, je trouve un, un peu de mal à trouver mes mots, mais bon, euh, encore une fois, nouvel an oblige, euh, fête il y a deux jours, euh, travail ce matin, comme vous tous, hein, chers compatriotes, vous travaillez, vous êtes honorables, et donc euh, voilà, moi aussi, et donc vraiment, je suis fatigué, vraiment. Et puis, euh, alors, gilet jaunisation, est-ce que vous arrivez à vous dégilet jauniser un petit peu J'ai vu que ce mot-là avait plu, hein, gilet jaunisation. Ces sites... Ah, Dorothée. Dorothée. C'est marrant, ça. Hein. Ces sites sont basés en Europe de l'Est surtout. Oui. Mais il faut voir ce qui s'est passé en Europe de l'Est, hein. en Hongrie. Il y a un pouvoir en Hongrie, quand même, euh, euh, qui... populiste, qui s'est mis en place, euh, qui a une... une... J'essaie de retrouver mes notes là-dessus, parce que, voilà, c'est pas tout. Hein. J'adore la géopolitique, mais je ne maîtrise pas tout. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit Ouais. Tac, tac, tac. Oui, bah, les pays d'Europe de l'Est sont très friands de ce genre de choses, évidemment. D'abord, il y a un intérêt, mais oh, ce n'est pas vraiment à moi le dire, il y a forcément un intérêt de la grande Russie à retrouver sa grandeur et à voir l'Europe s'écrouler un petit peu. Donc oui, beaucoup de fake news viennent de l'Europe de l'Est parce que y a un intérêt pour les Russes à piloter un petit peu tout ça et garder son marché et sa grandeur de tsar. Mais euh, ça vient d'un peu partout, ça vient aussi de notre propre pays à nous, ça vient des États-Unis. Parce qu'on touche avec les fake news à des intérêts qui vont au-delà de, de, de la simple conspiration intérieure. On touche à les printemps arabes, il y a plein de choses. Mais on touche à, à des intérêts économiques puissants, à des intérêts pétroliers, à des intérêts d'immobilier, à plein de choses. J'essaie de retrouver, mais je suis fatigué. <rire> Oh, j'ai des lunettes. Bah oui, quand on est fatigué. Bon. Qu'est-ce que j'ai mis sur la Hongrie C'était super sympathique. Enfin, sympathique. C'est pas très sympathique, mais. Vous pouvez commenter en attendant. Hein. Bah, bah, J'aurais pu retrouver. Bref. Bon. Allez, on relit les commentaires. Bon. Alors. Tout à fait d'hydroté. Ah, voilà, vous m'avez écouté quand même, j'ai l'impression que moi qui ne m'écoute pas. Donc voilà, que j'ai une petite question, est-ce que Jérôme, de la PMC, tu es là J'espère. Parce que si tu es là, je veux bien que tu mettes en commentaire euh, le lien de ton association. Donc, Jérôme n'est pas là. Donc, je rappelle, APMC, vous dénoncez, etc. Avez-vous d'autres commentaires Est-ce que vous avez bien aussi également compris le, le positionnement euh, que présente l'association Foulard Rouge euh, Vous avez vu que ça fait une, une sorte de... de, de, de, de, de de divergences euh, euh, d'interprétation euh, du fait que l'on précise notre positionnement, qui pour autant n'a pas changé, qui juste est, est, est plus clair. Et donc si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler. Bon, et eh bien écoutez, j'ai euh, partagé un petit peu mon idée sur les fake news. Euh, J'espère que vous avez retenu un petit peu tout ça. Je vous rappelle APMC et je vous demande d'être vigilant, soyez vigilant euh, là-dessus toute fausse information, même si vous avez un doute et qu'elle n'est pas fausse, dénoncez-la en l'envoyant à ces associations qui y travaillent. Euh, et au moins, vous avez fait là un vrai geste citoyen pour la démocratie. Je vous souhaite une excellente soirée. <rire> je vais me coucher. Et puis, euh, <rire> je, euh, à la prochaine vidéo. Je ne sais pas, on sera peut-être pas un live. Ah si, il y a live demain avec Fabien euh, et Agnès, je crois. C'est ça donc, live avec Fabien et Agnès, demain, je ne me rappelle plus à quelle heure. Alors, Jacqueline, merci pour l'info, pour dénoncer les fausses infos. Oui, et ce n'était pas un fake, Jacqueline, c'est une vraie info, de dénoncer les fausses infos. Pour le positionnement, tout à fait clair pour moi. Alors, je vais essayer de lire tout le message de Jacqueline, euh, depuis le début. Ah, OK, Jacqueline, merci. Positionnement des foulards rouges, tout à fait clair depuis le début. Merci, Jacqueline. Donc, très bien. Bon, Nous le redisons. Hein. «» euh, pourquoi est-ce qu'on a quand même, je vais le dire, pourquoi est-ce qu'on repositionne un petit peu les foulards rouges on, on met un accent moins violent sur les gilets jaunes. On reprécise quand même la base, nous ne sommes pas anti-gilets jaunes. On, est, euh, on, on dénonçait la forme, rappelez-vous. D'accord On dénonçait la forme des gilets jaunes. Euh, j'ai pu voir, vous aussi hein, il suffit de regarder tous les commentaires qui se passent sur notre page, on a encore une fois beaucoup de commentaires positifs euh, encourageants pour les foulards rouges, on a aussi beaucoup de commentaires euh, bienveillants de gilets jaunes et on en a très malveillants de gilets jaunes et on en a très malveillants des foulards rouges et on sent que les médias, pour être très honnête euh, certains médias en tout cas, pas tous les médias mais certains médias, euh, s'accaparent un petit peu ces mouvements et essaient euh, d'en de consp... euh, voilà, faire euh, de... Et c'est de comploter en, en en faisant une guerre entre foulard rouge et gilet jaune. Donc on a des, des insultes très violentes d'un côté, on a des répliques qui se défendent de l'autre, on a des insultes très violentes de, de l'autre côté et, et, et du premier côté on se défend aussi. Et donc euh, j'ai été peiné moi de voir un petit peu tous ces commentaires. Euh, euh, plutôt qu'un débat explicatif, euh, on a vraiment des insultes. Et donc, il était important pour nous, très sincèrement, de repréciser ce pourquoi euh, nous étions là. On dénonce une forme, mais on comprend euh, le mal-être d'un peuple, même si tous, euh, on euh, ne se sent pas forcément dans ce même degré, ce même niveau de mal-être. Mais on comprend la notion de pouvoir d'achat. On comprend qu'on est dans un monde dans lequel il y a une divergence de compréhension entre des élites, des élus et le peuple. Donc on comprend cette notion. Le fond, on l'a toujours compris, on l'a toujours dit. Mais d'ailleurs, on ne débat pas sur le fond. Mais c'est la forme que nous dénonçons et nous continuerons toujours à la dénoncer. Ah, tiens. Jacqueline, avez-vous vu mon commentaire sur... Euh, Excusez-moi Jacqueline, hein, quand on est fatigué, c'est d'un coup qu'on prend. Euh, avez-vous vu mon commentaire sur choix rose rouge pour manif euh, François Mitterrand Oui, je vous ai répondu d'ailleurs. <rire> exact. Non, mais on s'est posé la question. C'est vrai que dans ma dernière vidéo... Euh, j'avais dit bah, si on, euh, que si on voulait faire une belle action. D'ailleurs l'idée vient pas de moi, hein. je crois qu'elle vient d'Agnès et de Fabien. Attention, je crois que c'est Agnès la première à avoir lancé le truc. Il voilà, faut remettre les choses dans le contexte, sinon je suis une fake news. Donc euh, non, le, le truc c'est que une action euh, sympathique est visible. Surtout le but c'est d'être visible. Euh, J'ai proposé c'était de reprendre celle d'Agnès. D'ailleurs c'est-à-dire de jeter une fleur partout où les gilets jaunes ou ou les outils des gilets jaunes auraient cassé. Ou alors dans les endroits où les Gilets jaunes manifestent. On y va après, on est tranquille, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller pendant la manifestation, donc on évite la confrontation, on peut y aller le soir, le lendemain, je ne sais pas, et si tout le peuple français balance une fleur rouge, et j'ai cité la rose rouge, euh, derrière lui, euh, sur les trottoirs, sur les lieux où sont passés les gilets jaunes, et bien ça aura un impact de, de paix, et ce sera euh, interprété par le peuple et par les médias d'une belle façon. Et ça laisse une trace euh, foulard rouge. Alors j'ai cité la rose rouge, parce que c'est la chose la plus facile, je, je vois l'amalgame avec Mitterrand, mais non, mais je ne suis pas socialiste, et Mitterrand je m'en fous, donc au fait... Euh, le, la rose rouge c'est la rose la plus simple à acheter, à l'unité, et à avoir dans sa poche, dans sa veste, où vous, vous baladez, et puis vous balancez votre rose rouge, voilà, et puis vous avez fait euh, cette petite action, si tout le monde le fait, 67 millions de français, 67 millions de roses rouges, bon ça fait du boulot pour euh, nettoyer, mais au moins c'est plus sympathique que, que des barricades brûlées et puis euh, des jets de pavés. Donc euh, effectivement, Jacqueline a dit attention euh, à l'amalgame avec le Parti socialiste. Oui, mais Jacqueline, je ne sais pas si vous êtes au courant, le Parti socialiste, il n'existe plus. Enfin, c'est comme les communistes, on n'en entend plus parler. <rire> Aujourd'hui, il n'y a plus ces partis-là. Là, ils ont pssht, parti. Euh... Donc euh, non, c'était pas une allusion au, au Parti socialiste du tout. C'est une allusion à, à trouver une fleur rouge. Quoi Est-ce que vous allez le faire ça Est-ce que pourtant c'est simple Balader. Moi, je l'ai fait. Hein. Je suis baladé près d'un rond-point, j'ai jeté une rose. Bon, j'étais tout seul dans la ville de Montpellier parce que le temps que ça prenne, <rire> donc la rose, bon, elle a sans doute été piétinée par des margaises et du rosé, mais voilà. Sophie Coucou Sophie Bonsoir et merci pour vos idées et vos explications. Petite question sur un sondage. Par... Ah, Sophie est à fond ben, Merci Sophie euh, de, hein, pour mes explications que je reconnais ne sont pas très claires ce soir. Euh, simplement parce que je suis fatigué. Je ne pas être opérationnel tout le temps. Alors, petite question sur un sondage paru concernant les salaires des membres du groupe. Nous Ah oui, le sondage, d'accord. Quel intérêt euh, ouais, Doit-on être d'un côté ou de l'autre Oui, c'est vrai, j'ai lu ce sondage. Les foulards rouges ont publié un sondage. Vous l'avez tous vu, j'ai répondu moi-même. Hein. Je n'ai pas donné mon salaire, mais j'ai donné la tranche. Euh... <coughs> Pardon. Et donc, ce sondage disait est-ce que vous êtes à plus de 2000 euros ou moins de 2000 euros Je crois, un truc comme ça. Quel intérêt ben, Notre intérêt, simplement, c'est qu'on s'est fait beaucoup euh, traiter de riches, d'oligarchies, euh, de, de, de, de nantis. De, enfin, voilà, en gros, on nous accapare. Souvent, euh, ça s'adresse aux gilets jaunes euh, et à une partie du peuple, ce sondage, au en fait, plus qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire que. On nous a accaparés à une population d'élites. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de cette fissure, le populisme entre le peuple et l'élite, cette incompréhension. Et nous, on nous a pris pour des élites parce qu'on confond les choses. On pense qu'on protège Macron. Et quand bien même, je ne suis pas certain qu'il n'y ait que des élites qui aient voté Macron. Nous, nous sommes apolitiques. Nous défendons un État de droit, mais des gens qui défendent leur pain par les manifestations, nous ont donc pris pour la bourgeoisie. On est dans le système du gueux et du bourgeois de 1789. Donc nous, on a voulu contrer ça en disant très bien, faisons un sondage, parce que nous ne sommes pas l'élite. J'ai pas l'air d'une élite, là. Donc nous ne sommes pas l'élite. Et ce sondage a démontré d'ailleurs que la plupart, si je ne dis pas de bêtises, Fabien me corrigera, mais qu'on euh, est une bonne majorité à gagner moins de 2000 euros, donc on est dans la tranche des Français moyens. Enfin, voilà, c'est pas péjoratif, mais c'est voilà, la masse. Et donc euh, voilà l'intérêt euh, de ce sondage. C'est vraiment pour euh, démontrer que non, voilà, on, contrairement à ce qu'on a pu dire, ben, non, moi je ne gagne pas 5 000 euros ni 10 000. J'aimerais bien, mais pour ça, il faut se lever tôt le matin, il faut faire plein de choses. Euh, moi, je me lève tôt, mais je fais pas ces choses qui me permettent de gagner 5 000 ou 10 000. Donc ce sondage, c'était pour cette raison. Voilà. Ça n'a rien, de, nous ne sommes pas les RG, nous ne divulguons pas, c'est tout, et nous n'opposons pas des pauvres à des riches. Au contraire, d'ailleurs, euh, je crois que la majorité, dans le résultat du sondage, démontre que nous sommes dans la tranche, euh, ceux qui ont répondu en tout cas, en dessous des 2000 euros. Mais encore, moi je le répète, hein, comme dans ma précédente vidéo, qu'est-ce que ça peut faire Qu'on gagne 3000, 4000, 1500, qu'est-ce que ça peut faire Ce qui importe dans la vie, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on en a fait de notre vie. C'est comme les échecs. Vous savez, ce qui est important, est est ce n'est pas l'échec. C'est ce qu'on en fait. Et donc là, c'est pareil, le salaire n'a pas d'importance. C'est ce qu'on ce qu fait de sa vie qui compte. Dorothée, le problème est que certains gilets jaunes veulent prendre tout le pays en otage. Oui on est dans ce système, j'en ai parlé tout à l'heure du, du populisme, c'est-à-dire qu'on a un effet de masse de la population qui rejette le système, qui a peur de la mondialisation, qui n'est pas progressiste, et donc qui pense être le peuple. C'est un, un phénomène, c'est pas le, comment dire, le gilet jaune lui-même qui a cette idée-là de prendre en otage toute la population, c'est un phénomène de masse dans un contexte dans lequel euh, un peuple pense être, euh, pense œuvrer pour un peuple. Euh, ce qu'il ne maîtrise encore pas bien, c'est qu'à l'intérieur de lui-même, ce pseudo-peuple, ah, c'est pas péjoratif, je vois les commentaires, euh, est, est bourré d'individualité. Et donc, du coup, euh, il a l'impression euh, qu'il... Euh, euh, il a l'impression qu'il fait bonne action en bloquant l'ensemble du peuple. Je ne pense pas qu'il ait l'impression d'être dans la vérité au fait. Voilà. Et quand on voit tous les fake news qui circulent, ça alimente aussi l'état d'esprit de la personne qui, qui va manifester et qui se dit euh, « j'ai la vérité vraie », si en plus on lui balance une tonne d'informations qui le laissent entendre qu'il a raison de faire cette action-là, parce qu'un gouvernement vient de se faire augmenter de 20%, parce que les caisses d'allocation familiales sont directement retirées dès janvier 2019, euh, pour compenser le geste qu'a proposé Emmanuel Macron au pouvoir d'achat, et qu'il soit bon ou pas, ce geste, peu importe, il a été proposé, donc toutes ces informations, eh bien incite les Gilets jaunes à penser qu'ils sont dans le droit de revendiquer et de, et de construire leur révolution. En fait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il faut qu'on arrive à penser par nous-mêmes. Tout est clair pour moi. Restons unis face à ce mouvement. Oui. Restons unis face à ce mouvement. Gilets jaunes. « Ne nous égarons pas dans la bêtise ». C'est très intéressant. Nadine qui nous dit ça. « Ne nous égarons pas dans la bêtise ». Bonsoir et meilleurs vœux. Meilleurs vœux, Nadine. Meilleurs vœu à tout le monde, d'ailleurs. Oui, il ne faut pas s'égarer dans la bêtise. Il faut rester unis face à ce mouvement. Mais il faut rester unis dans ce contexte. Ne pas s'égarer dans la bêtise, c'est ne pas s'opposer. C'est pour ça qu'on a reprécisé, je le redis, dans... Notre positionnement, on l'a précisé différemment avec une phrase. Voilà. Bon, euh, on précise que nous ne sommes pas anti gilets jaunes. Nous comprenons euh, le problème de nos compatriotes. Qui c'est un problème qui est le nôtre au fait. Le, le, tout le monde paye les mêmes taxes. Tout le monde euh, met de l'essence. Tout le monde paye des impôts bon, à des degrés différents, mais ça dépend ce qu'on gagne. Tout le monde. Euh, voilà. Euh, en revanche. Euh, donc, on comprend ça. Mais il ne faut pas, euh, effectivement, comme dit Nadine, euh, tomber dans la bêtise, c'est-à-dire de s'opposer. Donc, il faut comprendre le mouvement. Il faut rester solide parce qu'on n'en démord pas. On n'a pas le droit de nous empêcher de circuler. Euh, ce mouvement des Gilets jaunes se, positif, se, posi... se politise. Oui, je suis fatigué. Il se positive aussi. Hein, il y en a un petit peu moins, là, en ce moment. Il se politise. Et ça, il est normal que nous le dénonçons au CSA. C'est une. C'est un des éléments de notre positionnement. Mais euh, il ne faut pas que ça parte en menace, il ne faut pas que ça parte en confrontation. Dorothée, franchement, oui, Dorothée, ah, bah, oui, Dorothée franchement quoi Je ne me rappelle plus de la question, Dorothée. Alors, l'Umaniccia, ou italiano aussi, fare italiano l'Umaniccia, ou je me trompe. « Savez-vous si les bruits d'un acte 3, je dis bien 3, sont fondés ?»« L'humanité, l'acte 3 de quoi Des foulards rouges ?» Nous, nous sommes dans un acte 1 qui ne peut que perdurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. On aura de plus en plus de fake news, on aura de plus en plus de mauvaises interprétations, on aura de plus en plus de complotisme. On aura de plus en plus de sensationnalistes et beaucoup de gens nous demandaient mais c'est quoi l'action des foulards de la L'action des foulards de la Rouge c'est ça, c'est ça, c'est dénoncer, dénoncer, alors je dis bien 3, bon alors euh, Liomani, euh, c'est quoi l'acte 3 s'il vous plaît Parce qu'on en est à l'acte 7 ou 9 ou je ne sais plus, oui tout à fait, merci, oui ça c'est Nadine, d'accord Jacqueline, je suis à proximité immédiate de Montpellier depuis une semaine j'ai remarqué une hausse des gilets jaunes. Ah bon Oui, sur, le, sur certains ronds points. Moi, je suis à Montpellier, euh, Jacqueline. Hausse des gilets jaunes, je ne dirais pas ça. Je pense pas. Ou alors je ne fais pas le bon trajet. Ah, une hausse des gilets jaunes sur les pare-brises depuis... Désolé, j'ai du mal à lire parce que les commentaires filent. Euh, depuis le discours du président. C'est inquiétant. Alors Jacqueline, euh, moi j'en compte pas plus d'un sur cinquante, hein, je vous assure, j'en vois pas tant que ça. Après, peut-être qu'on ne circule pas dans les mêmes endroits. « J'ai vu des commentaires sur un acte 3 ultra-violent programmé. Lyomanie. » Ok, d'accord. « Ultra-violent. » Bon, euh, tous les actes ont été relativement violents, sauf le dernier, et puis heureusement, alors ça je tiens à dire, je ne sais pas vous, vous avez regardé, vous avez eu le temps pendant le réveillon de regarder un petit peu, et je reviendrai liomani là-dessus, là, sur euh, l'acte ultra-violent. Vous avez regardé un petit peu, euh, lors du réveillon, l'avenue des champs élysées Magnifique J'étais super fier de voir à quel point la France était capable, euh, à la fois, bon, après avoir montré son mauvais côté de casse, de rébellion et d'émeute, à quel point elle était capable de montrer une superbe avenue au monde entier, un arc de triomphe magnifique, euh, une fête des Lumières comme à Lyon, mais alors euh, parisée, et, et donc on, on a vu des arbres éclairés avec un peuple finalement super paisible. J'étais vraiment heureux de voir cette image montrée au monde entier et au tourisme. Parce que euh, je viens du tourisme et c'est une des économies très fortes de notre pays. La France est le, pays, le premier pays le, pays le plus visité au monde. Paris est la ville la plus visitée au monde. Bordeaux est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc on doit remontrer un petit peu. Et j'ai vraiment apprécié euh, ces champs Élysées durant le Réveillon. Donc voilà. Acte 3 ultra-violent programmé. Non, ce qu'on a dénoncé lors de ma dernière vidéo notamment, et, et là j'espère que c'est une fake news en tout cas, c'est l'appel de Charles Anson, vous savez, un des porte-parole des Gilets jaunes, qui appelait euh, lui carrément aux armes à partir de janvier 2019. On l'a dit au gouvernement, mais le gouvernement, bon, ils ont leur RG, ils surveillent évidemment. On a dit, mais là, vous avez une majorité du peuple avec vous pour stopper ces gens-là, parce qu'on est dans la violence. Il faut stopper ces gens-là. Et effectivement, il s'ébrite, euh, que euh, qu'un acte de, de, de, voilà, de coup d'État ou de putsch armé euh, pourrait se faire. J'en doute parce que, euh, très sincèrement, je le dis, chez les Gilets jaunes, si vous m'entendez, autant je ne suis pas d'accord du tout, mais alors du tout, avec vos méthodes d'emprisonnement et de blocage, je ne suis pas d'accord sur tout le fond non plus. Il y a des éléments où je suis d'accord, d'autres non. Mais je vous crois plus intelligent que ça. Je pense, j'ose espérer et je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas confondre 1789 et 2018. Voilà. Ne pas prendre les armes, ne pas suivre l'appel d'un fou, parce que je le dis, c'est un fou, prendre les armes, c'est un fou. Et je ne pense pas que tous les gilets jaunes sont fous, soient fous. Voilà, Liumani. Fabrice, que devient la pétition pour le, euh, pour le manque de parole dans les médias des foulards rouges Ah, ça c'est important. Je demande à Fabien, qui nous regarde, normalement, euh, de publier sur la page Facebook, comme ça Fabrice va pouvoir le voir. Là, à, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Évidemment, il y a une des pétitions des foulards rouges, il y a la pétition principale, je la rappelle. Allez la voir, lisez-la et surtout partagez-la. C'est une pétition de paix. Et c'est celle qui nous fera prendre de la notoriété dans la bienveillance. Et il y a la pétition du, euh, où l'on demande, euh, euh, au CSA, on dénonce le temps de parole des Gilets jaunes. C'est celle-là dont vous parlez. Et donc, euh, s'il te plaît, Fabien, bah, publie, soit en message, juste derrière, en commentaire, euh, où en est cette pétition, combien de signatures. Oh, Sophie, vous avez vu la dernière fois, puis je ne vous ai pas revu dans ma dernière vidéo, moi qui attendais vos commentaires. Sophie à Toulouse, c'est ultra violent chaque samedi. Brie de vitrine, feu dans les rues. Nous fermons. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit, Sophie Nous fermons nos agences immobilières. Ah mince Nous retirons tout le matériel informatique. Ok. Oui, évidemment, ça ne s'est pas calmé le mouvement, mais, euh, mais euh, bon. C'est quand même encore violent. C'est pour ça qu'on qu continue nos lives c'est pour ça qu'on en parle. On a des actions dans le long terme et dans le fond qui vont traiter notamment sur les fake news. Euh, euh, et, et, et pas mal de choses euh, en revanche dans l'urgence on est toujours à dénoncer hein, euh, ces violences, puisqu'on est contre cette forme là, on ne dit pas que tout est fini, on aimerait que tout soit fini bien sûr c'est pas fini, on n'y croit pas d'ailleurs mais euh, oui d'accord, Sophie, très bien alors, Jérôme qu'est-ce qu'il nous dit, il a envoyé une photo Jérôme euh, par Messenger, mais Jérôme si tu m'envoies une photo par Messenger, euh, je peux pas pas la lire en même temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire Bon écoutez, j'ai plus trop de batterie. J'espère avoir répondu. Euh, ou alors, regardez. Je vais aller me charger en même temps. Je change d'endroit. Je n'ai pas enlevé le sapin encore. Hein. Je charge. Je charge. Je suis un homme moderne, je charge. Bon c'est bien, il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais au moins ils sont bienveillants. Alors, il faut les arrêter en cas de violence, nous dit Dorothée. Oui, bien sûr, mais ben oui, c'est ce qu'on dit. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, je vais un peu pour savoir s'il y en a que j'ai pas lu. Ah oui, c'est Fabrice qui me demandait pour la pétition du CSA. Ben, vous pouvez aller, aller voir nos pétitions. Lorsque vous êtes sur la page Facebook, vous savez que vous avez toutes nos vidéos, vous pouvez revoir. Euh, vous pouvez euh, euh, voir tout ce que l'on publie et vous pouvez aller voir où en est la pétition. Vous pouvez même la signer, cette pétition. Et lorsque vous retournez sur le site euh, euh, sur lequel euh, est proposée cette pétition, vous voyez euh, à quel stade elle en est. « N'avez-vous pas peur de Gilets jaunes qui viendraient à l'affrontement lors de la marche à Paris ?»« C'est une question. » Nous dit Sophie. « Ouais, c'est une question à se poser. »« J'ai tendance à dire que je crois en leur bon sens. » Ça leur ferait mauvaise pub et ils le savent très bien. Donc je ne pense pas qu'ils qu viennent à l'affrontement lors de cette manifestation euh, de la marche à Paris. Pour rappel, il y a une marche à Paris le 27 janvier pour la défense des libertés citoyennes. Cette marche, je le redis, est cautionnée, elle est co-optée par euh, les foulards rouges parce qu'elle est dans les valeurs que prônent les foulards rouges. Mais elle n'est pas organisée euh, par... Euh, les, le groupe Foulard Rouge National, euh, dans lequel vous êtes et sur lequel vous me regardez. Euh, C'est le groupe de Toulouse, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui <coughs> organise cette manifestation. Donc nous, nous la cooptons, parce qu'elle est dans les valeurs, et puis qu'elle sert la cause, il n'y a aucun souci. Elle a lieu le 27 Place de la République à Paris, à 14h. C'est dans cette manifestation, je vous demande d'aller avec une rose rouge, non socialiste, mais de paix. Et, donc, euh, et vous l'achetez dans la rue, voilà, partout, où vous passez. Et donc, euh, effectivement, il, il pourrait y avoir confrontation, euh, mais pourquoi C'est-à-dire que ce serait très bête. S'il y a confrontation, euh, euh, ça ne vient pas des gilets jaunes. Ce n'est pas possible. Ou alors, ils, ils sont bêtes, mais ils sont bêtes, mais, mais je n'y crois pas. Euh, ça, ce serait décrédibiliser, mais alors totalement, et leur... Euh, euh, leur cause. Donc je ne pense pas qu'il y ait confrontation avec les gilets jaunes là-dessus. En revanche, il peut y avoir des groupuscules qui viennent foutre la pagaille. C'est possible. Dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont gilets jaunes Est-ce qu'ils ne sont pas C'est un autre débat. On en a souvent parlé, les outils, euh, voilà. euh, c'est-à-dire les casseurs, etc. Né néanmoins, cette euh, manifestation est déclarée, elle est organisée, elle est autorisée par la préfecture. À partir de là, elle va être protégée. Il y a en même temps, je crois, une marche pour le climat, ou alors c'est une semaine plus tôt, et il y a une manifestation pro-Macron. Il peut y avoir confusion, c'est-à-dire que celle qui présente des risques, c'est peut-être la manifestation pro-Macron, malheureusement, parce que euh, ça reste des citoyens, qu'on qu soit pour Macron ou pour d'autres gens, on a le droit de manifester, et ils peuvent se retrouver confrontés à, à, à ce populisme euh, ambiant et aux plus radicaux, quoi, en fait. Qui sont dans la pensée unique et ne tolèrent pas que l'on pense autre chose. En revanche, pour les foulards rouges, j'ai des doutes. J'espère que non. Je ne le souhaite pas. Alors, Dorothée, ils se sont déjà fait eux, les mêmes mauvaises pubs. Oui, c'est vrai. Ouais, bon. Voilà, bah oui, c'est ce qu'on dit, Illumani. Alors, vous pouvez me préciser si vous êtes italien ou pas Parce que quand je prononce votre prénom, je dis « Liomani ». Je trouve que ça sonne bien, mais ça se trouve que vous n'êtes pas du tout italien. Vous êtes peut-être chilien, je ne sais pas. Donc, le nom, hein, je parle. pas. Donc, du coup, <rire> le problème est qu'il y a gilets jaunes et gilets jaunes. Oui, c'est exactement ça. Et ça on l'a toujours dit. Hein. On croit, encore une fois, il y a des personnes qui sont légitimes euh, dans leur volonté de défendre leur blé et de voir le, leur pouvoir d'achat s'améliorer. <rire> on n'a jamais... Et on me au défi, qui que ce soit, de nous démontrer que les foulards rouges ont contesté ça. Jamais. Jamais, jamais. En revanche, mais, mais il y a les gilets jaunes. Eux, on, on, Rappelez, on avait fait une vidéo, j'avais fait une vidéo sur les trois tiers. Les gilets jaunes en trois tiers. Je le rappelle parce que c'est important. Premier tiers... Euh, euh, ce sont des gens dont on vient de parler qui euh, ont une réelle envie euh, d'améliorer leur pouvoir d'achat un réel besoin, une réelle nécessité euh, de voir le fruit de leur travail et de leur vie euh, se matérialiser euh, ils sont dans un contexte j'en ai parlé tout à l'heure euh, populiste, un contexte où euh, il y a une, euh, une fissure entre les élites la notion du tous pourri qui, qui est vraiment pas bonne entre les, les élites euh, que l'on rejette et le peuple qui se sent, lui, bah, par définition, non écouté et délaissé. Cette peur de la mondialisation. Et donc euh, ces gens-là manifestent pour leur pouvoir d'achat et ils ont cette incompréhension-là. Il y a effectivement un, une scission entre le discours politique et euh, le peuple. Mais ce n'est pas euh, français, ça, c'est ce qui se passe dans tout l'Occident en ce moment. Et donc ces Gilets jaunes-là, c'est le premier tiers. Ils défendent leur blé. Euh, ils ont leur, leur propre interprétation. Le deuxième tiers, les oubliés, ça on insiste dessus, c'est là où on dit que le groupe se politise, puisque aujourd'hui, il euh, y a moins de gilets jaunes un petit peu partout, euh, dans les manifestations, ils se sont un peu calmés, ceux qui restent sont les plus radicaux. Euh, ce, ce deuxième, une partie de ce deuxième tiers, euh, qui sont, euh, je les appelle moi, les frustrés de la dernière élection présidentielle. Les, le Rassemblement national, et la France insoumise. On y rajoute Dupont-Aignan, etc. Voilà, tous ces gens-là, vous les voyez pleurer, hurler, appeler les gilets jaunes aux européennes. Ils se mettent sur des ronds-points, ils s'affichent. Le, le plus sage, étonne, étonnamment, c'est Mélenchon. Mais ils sont en train d'essayer de récupérer, de s'affirmer et de s'afficher, etc. C'est le deuxième tiers. Les frustrés de la dernière élection présidentielle ils ont pris une telle raclée que, ben là, ils ne peuvent s'affirmer que par l'idée même de la Révolution. Euh, ce sont des conspirationnistes, des sensationnalistes. Et, euh, et dans le troisième tiers, il y a euh, bah, les casseurs. Ces farfelus qui, au fait, euh, n'ont rien à voir avec la politique, s'en foutent complètement de savoir si on va avoir un meilleur pouvoir d'achat du boulot ou pas. Ils s'en foutent puisqu'ils volent et ils cassent. Quel besoin Donc eux, euh, des anarchistes, des zadistes, et les zadistes m'énervent parce qu'ils n'ont rien à faire dans ce mouvement, en fait. Un zadiste, je le redis, ça ne paie pas de taxes, ça ne paie pas d'impôts, ça ne paie pas de loyer. Ça. Donc ils n'ont rien à faire là-dedans. Pour autant, ils sont là. C'est le troisième tiers. Et ce troisième tiers, c'est le tiers violent. Et vous le fusionnez avec les radicaux frustrés, conspirationnistes, populistes, nationalistes, dans ce contexte qu'ils jugent difficile... Euh, et ça donne cette boule de feu, et c'est gilet jaune et gilet jaune. Et donc ces deux derniers tiers sont dangereux, et c'est eux qui restent en ce moment, et qui font du bruit. Jérôme, voilà, APMC, euh, euh, l'association, rappelez-vous, pour dénoncer les fake news. J'arrive à la bourre. Drouet de nouveau arrêté. Bon, écoute, laissons la justice, qu'est-ce qu'il a fait, Drouet Salut Alex, je regarderai le replay. Oui, alors je demandais, mais tu peux le faire, euh, Jérôme, puisque tu es là. Euh, Est-ce que tu peux mettre en commentaire, et puis euh, nos, nos compatriotes internautes euh, liront, euh, le lien vers ton association, puisqu'on a parlé des fake news. Donc n'hésite pas. Drouet, de nouveau arrêté. Mais oui, mais faut il faut qu'il se calme. Donc euh, voilà, Drouet, je t'ai prévenu deux vidéos plus tôt. Calme-toi. pas écouter. Donc, mais là, je ne sais pas ce qui se passait. « Bien vu, je partage ton avis sur les frustrés. » Oui, ben bah oui, Dorothée, mais c'est comme ça. La France a toujours connu des frustrés et des moins frustrés. L'erreur que l'on ne doit pas faire, c'est de tomber dans cette division entre, en, entre soi-disant euh, les plus riches, les plus pauvres, entre les pro-Macron, les anti-Macron, entre les politisés, les apolitiques, etc. Manifestation non déclarée. Oui, oui. Bon, ben ils vont l'arrêter plein de fois, hein, s'il se fait arrêter pour manifestation non déclarée. Sophie, ah, j'aime bien que vous m'écrivez, Sophie. Drouet, arrêté pour participation à une manifestation non déclarée. D'accord, ok, bon. Je ne sais pas s'il en déclarera une, autant le laisser sous les verrous. Hein. Ben alors, Mélenchon, apparemment, a fait un appel en, en disant qu'il était admiratif de Drouet. Jérôme, tu peux nous dire si c'est un fake news ou pas, ça Donc. Euh... Là, vous voyez, c'est même pas de la conviction d'un homme politique, c'est de la récupération. On a quelqu'un qui est populaire, qui a ses raisons, voilà, nous ne les partageons pas, mais partie du peuple les partage, euh, Drouet est populaire, euh, voilà, il fait ses trucs. Et puis, euh, euh, Mélenchon est admiratif. Alors, le côté révolutionnaire, oui, je comprends, mais on est dans de la récupération, ça fait vraiment pitié, quoi, ça fait vraiment pitié, de récupérer comme ça, parce qu'on n'a pas de voix, au fait, on n'a plus rien, quoi, je veux dire... On ne fera rien aux élections européennes, on ne fera rien à aucune élection. Donc on va récupérer euh, un mouvement euh, populiste euh, de Français qui, qui vivent un réel mal-être. Le euh, Mani, bon. il s'est fait serrer à Paris alors qu'il était interdit de séjour. Bon, on ne va pas commenter, euh, <rire> Là, laissons la justice faire. Ce qui est important, par contre, ça c'est de mon point de vue personnel et je le dis haut et fort, c'est que le gouvernement ne se laisse pas faire sur la conspiration. Lorsqu'il y a menace de mort, lorsqu'il y a violence, il y a non-respect, il faut être ferme. Il faut être ferme. Que ce soit Castaner ou n'importe quel autre ministre de l'Intérieur, il faut être ferme. Allez-y, arrêtez. Il ne faut pas laisser passer ça. Pour le reste, il faut. Euh, voilà. Il y a le débat social. Moi, pour ma part, je ne sais pas vous, mais j'y crois beaucoup à ce débat social. On va voir ce qui va se dire. J'étais un peu déçu que les, les, les, les qu'après les voeux présidentiels, des Gilets jaunes euh, qui étaient interviewés euh, n'aient pas dit euh, « bien, il a présenté ses voeux ». Parce que là, pour le coup, le président de la République, je ne vais pas dire Macron, sinon on va dire que je suis macroniste, le président de la République a fait un exercice de style. C'est un style de présenter les voeux, ce n'est pas présenter des réformes, ce n'était pas le travail, c'est de présenter des vœux. Et euh, donc des gilets jaunes auraient pu dire « bien, on a écouté ses voeux, maintenant on attend de voir euh, le débat social euh, ». Non, beaucoup ont dit euh, « on n'a même pas voulu écouter parce qu'on sait que de toute façon ça ne nous intéresse pas ». Et, et je, je me rappelle d'une journaliste qui a interrogé un gilet jaune en disant « mais le, le, vous avez un débat social, euh, vous n'allez pas y aller ». Euh, non, ça sert à rien parce qu'on aurait voulu qu'ils nous disent ce soir pendant les vœux euh, le, les résultats du débat social. Il n'a même pas eu lieu. Donc c'est un peu dommage. Voilà, je trouve que tout le monde doit faire l'effort des deux côtés. Mélenchon, ouais, bon. Je ne vais pas dire les mots un petit peu gros, euh, Noëlla. Alors, pour ceux que ça intéresse, voilà, Jérôme a publié un commentaire. Tac. Je ne sais pas si j'ai le droit de le liker, moi. J'ai le droit de liker un truc pendant que je fais un live euh, Donc... Euh, pour ceux que ça intéresse, voilà, apmc.fr, facebook.com. Voilà. Donc c'est pas une fake news, ils viennent de tweeter de l'arrestation de Drouet en politique. Voilà, l'arrestation politique. Ok. Écoutez, je sais pas si vous avez d'autres messages. On va peut-être vous laisser vous reposer un peu. En tout cas, ça a suscité quand même pas mal de commentaires. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, Rappelez-vous, le but... Alors bien sûr, vous n'allez pas revoir en replay cette vidéo en entier. Ce qui compte, c'est pas d'avoir en entier, c'est de regarder un petit peu les commentaires. Le but, c'est d'alerter sur les fake news, euh, qui est un phénomène... Euh, le, le, la manipulation médiatique a toujours existé. Il y a eu de la propagande nazie, il y a eu de la propagande dans toutes les dictatures, il y a eu... Il y a eu de la manipulation politique dans toutes les oligarchies, dans... il y en a eu dans tous les populismes, euh, énormément. Le phénomène, le nôtre, de notre génération et de nos enfants, c'est les réseaux sociaux et c'est Internet. Facebook est le principal moteur des fake news. Des fausses nouvelles, hein. c'est comme like si vous ne comprenez pas l'anglais. Facebook est un euh, réseau social non maîtrisable. Ils n'ont pas beaucoup de modérateurs. Et leur modérateurs essaient de contrer les fake news sur ce réseau non maîtrisable où il, il circule tout et n'importe quoi. Imaginez à l'échelle du monde le nombre d'informations qui peuvent circuler. Les modérateurs n'ont que 8 à 10 secondes pour interpeller une fausse information et la dénoncer, voire la bloquer ou la supprimer. Donc forcément, tout y circule. C'est à la fois le principal moteur de ce qui nous fait du mal, ces fake news, mais Internet est également le principal moteur qui va permettre de contrer c'est fake news, c'est le travail que fait Jérôme avec son association, entre autres parce qu'il y en a d'autres hein, qui dénoncent, le gouvernement fait ça aussi, tout le, monde, tout le monde fouine et tout le monde cherche. La méthode, une information vous paraît litigieuse, vous soupçonnez quelque chose, vous la dénoncez à l'APMC par exemple, mais à d'autres. La méthode, vous, euh, vous allez fouiner sur Internet euh, le titre de cette nouvelle, vraie ou fausse nouvelle. Et vous faites un comparatif, vous tomberez à un moment donné, votre jugement vous amènera à, à l'idée de si elle est fausse ou vraie. Parfois, souvent on est surpris, on trouve un truc con. C'est comme, euh, comme euh, la fake news que je vous ai annoncé tout à l'heure euh, sur, euh, sur l'augmentation de 20% des salaires de... de, de, de des membres du cabinet ministériel, là, cette année, c'est faux. C'est une news qui, date, qui est dénoncée par un député qui date de 2017 et qui est reprise dans le contexte des gilets jaunes, donc un contexte fragile, aujourd'hui, en 2019, en 2000, fin 2018-2019. Donc, vous voyez, parfois, vous allez trouver une information qui fut vraie, et quand vous allez fouiner, vous allez voir qu'elle date de Mathieu Zalem et qu'elle est obsolète. Donc vous ne pouvez plus... Donc c'est comme ça qu'on dénonce un petit peu ces choses-là. Euh... Ok, bon, on parle beaucoup de l'arrestation la, de, de, de Drouet. Je, oui. Laissez les médias en parler à la rigueur et puis euh, voilà. Évidemment, ça va polémiquer. Je crains que ça envenime un peu les choses, moi, mais... Euh, euh, par contre, euh, s'il si, si si a enfreint la loi, oui, il est normal qu'il soit arrêté. Si moi j'enfreins la loi, normal que je sois arrêté. Voilà. Allez, je vais vous laisser là maintenant parce que euh, parce que je vais vous laisser parce qu'il faut quand même que j'aille manger, machin, etc. Et excusez-moi pour euh, euh, voilà, je cherche beaucoup mes mots ce soir parce que comme vous, je suis fatigué. Voilà, je suis fait. Un réveillon, que, ça va, qui était relativement soft, mais je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup mangé, c'était pénible. Et puis j'ai travaillé ce matin, euh, comme tout le monde en fait, et puis euh, voilà, j'étais un peu naze ce soir. Donc je cherche mes mots, pourtant j'avais préparé ce truc-là avec beaucoup de passion, hein, je vous assure. Mes prochaines vidéos, j'en ferai sur des thèmes bien choisis et précis. N'hésitez pas à commenter, que ce soit sur la page Facebook, à mon attention, euh, sur la page membre. Rappelez-vous, devenez membre des foulards de rouges. Ça vous permet un échange un peu plus fluide avec nous, et ça permet nous de comptabiliser un petit peu plus euh, euh, qui sont les foulards rouges. Alors, pas qui vous êtes personnellement dans votre vie, mais voilà. Bon, Rappelez-vous, une infime minorité de la population est gilet jaune. 275 000 sur 67 millions, c'est 0,4% de la population. Nous ne prétendons pas être le reste, mais ça fait pas mal quand même. Donc on totabilise un petit peu les membres de l'association, devenez membre, vous n'êtes pas obligé de, de payer pour être membre de l'association. Vous pouvez euh, vous inscrire, ça n'engage en rien, ça nous permet nous de matérialiser et ça donne une structure un petit peu plus organisée et solide pour les foulards rouges, notamment pour intervenir dans les médias, pour être entendu euh, de l'état, pour être perçu euh, aussi d'une façon légale et raisonnable et Construite et constructive par les Français. Donc, devenez membre de l'association Foulard Rouge, signez la pétition. Encore une fois, notre pétition initiale, je parle, il y en a plusieurs. Je vous en cite deux la pétition initiale qui décrit nos valeurs, et puis euh, la deuxième pétition euh, adressée au CSA où nous dénonçons le, le, le, le, le, le temps de parole politisé des, des gilets jaunes. On demande que ce soit rééquilibré. Et donc ces deux pétitions, allez les voir, signez-les, partagez-les. Et plus notre pétition, la principale, ce contrat de signataires, mieux nous serons considérés. Ça passe par là, nos actions, ça passe par là. Soyez prudents à la manifestation du 14, baladez-vous avec une rose rouge, pas pour les socialistes, je vous l'ai dit, ça n'existe plus, il n'y a plus de socialistes rien d'en parler, mais pour la euh, pour laisser une trace rouge derrière vous et que la France euh, se dise waouh putain c'est quoi ces foulards rouges mais ils, ce sont des gens sympathiques finalement qui défendent nos valeurs et qui rendent nos rues belles qui cassent pas voilà et puis j'en appelle aux gilets jaunes à à faire attention aux fake news parce que euh, vous les véhiculez certains d'entre vous dans un moment de colère mais je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte du, du, euh, des conséquences et des dommages collatéraux que peuvent avoir ces fake news. Donc, euh, ne véhiculez pas n'importe quoi. Vérifiez-vous aussi, chers gilets jaunes, les informations, même quand elles viennent de nous. Allez-y. Il y en a qui l'ont fait, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, moi, je me suis trompé. Euh, Proof, je me suis fait allumer. bon ben, Voilà, ça arrive. Donc, tout le monde doit vérifier les informations avant de les partager, parce que c'est comme ça qu'on qu'on arrive à du n'importe quoi dans une démocratie. Voilà. Il y a l'autonomie, c'est l'autonomie. Il y a l'indépendance et l'indépendance dans une démocratie ou dans une, une, une entreprise, ben ça devient l'anarchie. Au fait, toute liberté sans cadre, toute autonomie pour qu'elle fonctionne, qu'elle soit créative et intelligente sans cadre, toute liberté sans cadre. Amis Gilets jaunes, vérifiez les nouvelles que vous divulguez. Ne cautionnez pas ça, ce n'est pas pour nous faire plaisir nous, mais c'est pour vous-même et pour tout le monde. Petite question sur... les dernières, Sophie. Petite question sur un sondage paru concernant les salaires des membres. Mais on l'a fait, ça Quel intérêt Oui, ça, j'avais répondu. Excusez-moi, pardon. Ok, je descends un peu plus bas. Merci beaucoup, me dit Victoria. D'accord. Bonne nuit. Euh, Revenez-nous en pleine forme et plein d'humour. Ouais, j'essaye. D'accord, mais je ne vais pas me coucher tout de suite. Hein. Euh, je, vais, je vais me perdre un peu dans les infos, malheureusement. J'ai réussi à me jaunisé pendant deux jours. Et, et re-giléjaunisation. Il est bien ce mot. Dites ce que vous en pensez. Giléjaunisation. Ras-le-bol. C'est la forme, encore une fois. Amis gilets jaunes, revenez vers nous d'une façon, s'il vous plaît, euh, bienveillante lorsque vous nous envoyez des commentaires. J'ai vu des. Euh, pff, des mais des saloperies qui sont citées euh, sur la page, on ne peut pas insulter et, euh, et cracher sur une personne qui ne partage pas la même opinion qu'une autre. Sinon, sachez-le, ça s'appelle de la pensée unique. La pensée unique amène à la dictature. La dictature amène à ce que vous savez, tout ce que vous avez su. Sinon, renseignez-vous, c'est des périodes importantes de l'histoire. Donc, euh, s'il vous plaît, venez commenter, partagez votre point de vue. J'en ai vu quelques-uns aussi avec nous. Venez dénoncer des choses que nous disons. Euh, mais d'une façon bienveillante. Et Foulard Rouge répondait d'une façon bienveillante. Et puis, c'est voilà l'appel que je fais aux Gilets jaunes. Euh, lisez nos, nos valeurs et vous verrez qu'on comprend le mouvement. Dans le fond, on ne l'entend pas du tout dans la forme. Voilà. Bonne année, tout le monde. Allez, salut.